Amis, Dans cette vidéo je vais répondre à la question « Combien de temps faut-il trader tous les jours ?» Alors si vous êtes débutant surtout ne passez pas votre journée devant les écrans, euh, passez du temps à apprendre, à ré réviser donc euh, votre apprentissage en trading mais ne passez surtout pas 8 ou 10 heures euh, sur la journée à trader. À essayer de récupérer les pertes que vous avez pu faire dans la journée non. Surtout au début apprenez à trader avec une bonne méthode sur un compte de démonstration et une fois que vous aurez donc une certaine assurance que vous serez sûr que votre méthode fonctionne et eh bien vous passez sur un compte réel. Il ne faut pas non plus attendre des années avant de passer sur un compte réel mais au départ en tout cas trader 2-3 heures maximum. Il y, a, il y a bien d'autres choses à faire dans la vie que de passer ces journées devant les écrans. Peut-être qu'un jour vous voudrez, vous voudrez en faire votre activité principale. À ce moment-là vous pourrez passer plus d'heures mais même des très bons traders savent qu'il y a des moments de la journée où c'est bien de trader et d'autres moments où il vaut mieux se reposer et faire autre chose. Vous savez que les traders ils mangent aussi donc ils prennent aussi leur repas donc euh, aux alentours de, de midi euh, 13h en fonction des marchés que, que vous tradez. Bien sûr il y a les marchés européens et les marchés américains, les heures des repas ne sont pas les mêmes et eh bien il y a une volatilité différente, il y a plus ou moins de, de, de choses, de mouvements sur les marchés à faire à, à certaines heures. Donc ce n'est pas la peine de passer toutes vos heures devant vos écrans à trader. Vous pouvez également laisser courir un trade qui est gagnant, mettre un stop loss et un take profit dans certaines occasions. Donc j'explique ça dans mes formations mais a priori donc il ne faut pas passer plus de 2, 3 heures au départ sur les marchés. Donc moi je vous conseille une fois que vous avez une bonne méthode donc d'observer de, l'ouverture des marchés surtout avec le market profile que j'enseigne maintenant donc on attend un petit peu de voir la configuration. Donc vous voyez on a des, des configurations comme ceci. Donc si je vous mets ici le graphique donc du market profile sur le Dax. Donc ça c'est ce qui s'est passé hier, ça c'est ce qui s'est passé cette nuit et ça c'est la journée d'aujourd'hui donc sur le Dax. Donc on voit qu'on a un marché en équilibre par rapport à donc à la journée précédente. Donc je sais ce qui va probablement se passer, je sais à quel moment me positionner avec un maximum de probabilité de réussite pour mes trades. Mais bien sûr si on veut trader efficacement il faut commencer par faire du scalping donc des trades qui vont durer quelques secondes, quelques minutes. En se positionnant non pas n'importe quand. Donc il suffit pas d'ouvrir son écran et de dire je vais trader ça y est je clique sur la souris pour acheter ou je clique sur la souris pour vendre. Ne faites surtout pas ça. Donc passez d'abord du temps à prendre une bonne méthode et à vous positionner au meilleur moment. Donc si on utilise des, des outils comme moi, euh, le market profile, le carnet d'ordre eh bien on peut voir ce qui est intéressant donc de faire à quel moment et à se positionner de manière à ce qu'en quelques secondes on est directement des gains. Vous pouvez gagner en quelques secondes quelques dizaines d'euros et à ce moment-là vous arrêtez, vous attendez une nouvelle opportunité de bien vous positionner. Bien sûr avec les outils que j'utilise c'est différent des bougies japonaises que vous connaissez peut-être déjà. Mais avec ça on n'a pas suffisamment d'éléments pour bien se positionner de manière efficace. Donc il faut savoir ce qui se passe dans les, dans les bougies et pour ça donc on a des outils comme le market profile ou ici le footprint qui vous montrent exactement ce que font les traders, à quel moment, donc ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Vous voyez ici c'est une bougie verte, ici c'était une bougie rouge. Donc on sait ce qui se passe au moment... Donc vous allez vous positionner et vous pouvez avec ces informations-là vous positionner beaucoup mieux. Mais ça demande quand même une concentration, euh, vous ne pouvez pas faire ça pendant 10 heures d'affilée, ce n'est pas possible. Humainement ce n'est pas raisonnable de faire ça et vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats que si vous tradez ne fût-ce que 2-3 heures au début. Après avec la pratique peut-être que vous pourrez augmenter le nombre d'heures mais il euh, y a un petit peu de stress au moment où vous prenez vos ordres. L'avantage du scalping c'est qu'au moment où vous coupez votre ordre vous avez fait théoriquement un gain ou une perte mais normalement avec une bonne méthode vous faites plus de gains que de pertes et eh bien vous êtes relaxé donc vous, vous n'avez plus ce stress tandis que si vous faites euh, du trading à plus long terme et eh bien si votre position est en perte et eh bien euh, vous avez un stress pendant longtemps. Donc ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Les gens qui font des trades et qui, qui n'ont pas une bonne méthode eh bien ils peuvent être stressés jour et nuit parce qu'ils voient que leur compte est en train de, de passer en rouge et à faire une perte importante. Ils espèrent que le marché va se retourner. donc. C'est un cauchemar je peux vous le dire, j'ai fait ça dans le temps j'ai cherché. Je me levais la nuit pour voir comment étaient mes, mes positions donc j'ai totalement abandonné ça. Et maintenant avec le scalping bon je suis beaucoup plus serein parce que j'ai une méthode efficace avec des outils efficaces également. Donc si vous, euh, vous voulez apprendre à trader eh bien prenez une méthode de scalping, apprenez à trader donc avec des trades qui ne durent que quelques secondes, et ne faites ça qu'une heure au départ, donc deux heures éventuellement. Révisez bien, analysez les trades que vous avez faits. Donc ne tradez pas trop, ne faites pas 100 trades par jour au départ. Non, si vous faites une dizaine de trades sur, sur une matinée, ben c'est déjà plus cassé, et vous devez normalement avoir des bons résultats. Donc si vous tradez des marchés comme, comme le DAX ou le Bund, et eh bien vous verrez que ça fonctionne super bien en ne tradant qu'une, deux, trois heures maximum le matin. Donc le reste de la journée eh bien vous pourrez profiter de l'argent que, que vous aurez gagné. Donc euh, combien de temps faut-il trader Eh bien surtout pas une journée entière au début donc euh, à Passez du temps à autre chose, à vous relaxer si vous en avez la possibilité. Si vous avez un travail, eh bien, bien sûr euh, il faut continuer votre travail en attendant que le trading vous rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir laisser votre job. Si vous travaillez à mi-temps, eh ça peut être intéressant aussi ou euh, si, vous avez, euh, si vous êtes en pause carrière, eh bien apprenez le trading. C'est bien sûr une très bonne méthode. Pour arriver à gagner de l'argent. Dans la situation actuelle eh bien je pense qu'effectivement le trading peut être une, une très bonne source de revenus euh, sur, à partir du moment où vous suivez une bonne formation, où vous avez une bonne méthode et vous verrez qu'il n'y a pas de problème pour gagner de l'argent de manière régulière mais euh, allez-y étape par étape. Euh, apprenez une bonne méthode, euh, ayez un petit peu d'argent sur ce compte au départ. Il ne faut pas des, des centaines de milliers d'euros au départ pour bien gagner sa vie, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut aller euh, pas à pas pour pouvoir euh, monter euh, en puissance après, gagner un petit peu, quelques dizaines d'euros au départ. Puis quelques centaines d'euros et peut-être quelques milliers d'euros d'ici quelques mois si vous utilisez une bonne méthode. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace de scalping comme celle que j'utilise vous pouvez aller voir sur mon site web donc trading.com et vous verrez que effectivement avec cette méthode-là vous pourrez trader 2-3 heures au départ et arriver rapidement à des bons résultats de manière régulière. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, j'espère que vous suivrez mon conseil donc de ne pas trader beaucoup au départ, passez du temps à faire des révisions de, de vos formations et ainsi vous progresserez et vous arriverez à devenir un trader gagnant très rapidement. Voilà mettez un pouce vers le haut, partagez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche comme ça vous serez averti lorsque je ferai une nouvelle vidéo.